Des fois, on est obligé de, de composer avec des financements qui sont privés. Et à ce niveau-là, effectivement, il faut bien tenir compte de contraintes qui peuvent être issues, soit pour l'utilisation de données, soit pour la diffusion des résultats. Et là, peuvent se poser effectivement des difficultés éthiques. Et le fait aussi qu'il y ait une certaine... Comment dire, distance hein, entre les milieux, je parle là principalement pour les sciences sociales, entre donc, un milieu, on va dire, africain ben, qui est euh, plutôt dans l'analphabétisme, où il faut traduire ben, les, euh, les protocoles de recherche, etc. Donc là se pose effectivement la question donc, de, de consentement qu'on peut demander, par exemple, pour faire la recherche, ou d'expliquer la finalité même de cette à, recherche. L'autre difficulté hein, pour les questions éthiques, on est sur des questions de valeurs les valeurs peuvent changer en fait d'un endroit à un autre et on est très souvent dans les questions éthiques sur des valeurs ou sur des considérations qui peuvent être religieuses, culturelles ou du point de vue on va dire des, des droits internationaux la question d'éthique en fait elle est surtout accepter pratiquer dans des domaines comme euh, comme la santé dans le domaine des sciences sociales ou des sciences de l'environnement la question éthique est une question qui est plutôt nouvelle parce que bah, justement les les chercheurs peuvent considérer qu'en soi, leur pratique scientifique a des considérations éthiques, puisqu'ils travaillent pour la société, ils travaillent pour le bien de l'humanité. Réellement, ces questions éthiques peuvent se poser aussi dans la pratique. Comment se comporter quand, dans, la, dans sa pratique de recherche, on observe des pratiques qui n'ont pas forcément un lien avec sa recherche, mais qui, euh, qui remettent en cause un certain nombre de valeurs, soit des valeurs culturelles ou ses valeurs personnelles. Est-ce qu'on va privilégier sa recherche ou est-ce qu'on va essayer de protéger ses valeurs, sachant que derrière ces valeurs, il y a des personnes. Donc, un comité d'éthique, je dirais, c'est un comité qui est euh, censé regarder si euh, les pratiques de recherche respecte bien, en, fait, en particulier les recherches qui impliquent euh, l'être humain, pratique et respecte pareillement euh, le bien-être de cette personne, ne met pas en cause ou en danger euh, cette, euh, cette personne. Donc l'éthique on le sait, hein, c'est euh, la bienfaisance et éviter euh, la malfaisance surtout euh, faire un équilibre entre euh, le bénéfice et le, et le coût. Est-ce que cette recherche-là est bénéfice pour la personne qui est impliquée Est-ce que cette recherche-là ne met pas en danger cette personne-là Ou si elle la met en danger, quel est euh, le rapport entre le coût et le bénéfice Donc euh, les questions plutôt se pose de ce, ce côté-là.